Bonjour à tous, bienvenue dans ce MOOC programmé en C. Je suis Rémi Charoc, enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech. Vous savez déjà coder des programmes simples en langage C et bien Dans ce MOOC, vous allez apprendre à utiliser les outils du système d'exploitation Linux pour fabriquer les applications finales. Alors de quoi avez-vous besoin Avant de commencer, vous devez être devant un ordinateur avec un vrai clavier. C'est indispensable pour ce MOOC. Vous devez également avoir votre navigateur internet avec la version la plus récente installée. En effet, nous utilisons des technologies qui sont disponibles en nouveauté sur les derniers navigateurs Chrome et Firefox. Je vous conseille donc d'utiliser la dernière version de Firefox ou de Chrome et d'éviter un autre navigateur. Et puis, vous aurez certainement besoin de papier et d'un crayon pour résoudre certains exercices. Pas besoin d'installer quoi que ce soit d'autre, tout se fera dans le navigateur et vous aurez même accès au système d'exploitation Linux dans votre navigateur. Dernier conseil, impliquez-vous dans la communauté des apprenants. Vous n'êtes pas tout seul et vous le savez, surtout ne restez pas bloqué, demandez de l'aide sur les forums. Utilisez les réseaux sociaux Facebook, Twitter Aidez les autres en répondant aux questions, faites des remarques constructives, créez des événements pour vous retrouver physiquement entre apprenants et faites connaissance avec les autres. Bref, vous savez que c'est votre implication qui sera le gage de votre réussite. Allez, c'est parti